Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle recette, un berry acai bowl. C'est super simple car il faut juste mixer plein d'ingrédients. Surtout c'est hyper gourmand, moi j'adore manger ça. Pour les fruits rouges, ça peut être des framboises, des myrtilles, des mûres, tout ce que vous voulez. C'est hyper intéressant au niveau nutritif puisqu'il n'y a pas beaucoup de sucre et c'est antioxydant et ça a plein de goût. Ils sont de saison seulement quelques mois dans l'année. On les trouve souvent dans des raviers plastiques, plus rarement dans des raviers en carton. Donc je les achète en surgelé dans les magasins bio. Ce n'est pas obligatoire non plus de mettre de l'açai car ça vient de loin euh, avec les framboises déjà ça donne beaucoup de goût. Vous pouvez rajouter donc euh, des protéines végétales comme du chanvre puisque c'est important d'avoir des protéines le matin. La banane n'est pas non plus indispensable puisque c'est assez sucré comme fruit donc le matin on va éviter d'avoir des choses euh, trop sucrées. Vous pouvez également rajouter des graines de chia soit dans le mixeur soit faire au préalable un pudding de chia que vous mettez euh, en dessous de votre acai bowl. Vous pouvez ajouter tous les toppings que vous voulez. Du granola, des fèves de cacao, des graines de chia, des graines de lin, des graines de chanvre pour rajouter des protéines et puis des fruits de saison, là les kiwis ne sont pas forcément de saison. Je rajoute un peu de yaourt de coco que j'ai fait maison, vous pouvez retrouver la recette sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu, euh, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à ma chaîne euh, en cliquant sur la petite cloche pour être averti des nouvelles recettes que je poste. Je vous dis à très bientôt, d'ici là profitez de la vie, soyez épanouis, bisous bisous, ciao ciao